Bonjour, euh, bienvenue sur euh, ce Facebook live euh, dans le cadre de la semaine du numérique organisée avec Pôle emploi. Euh, vous avez été présents euh, hier pour parler euh, de métiers du numérique dans le support et dans le développement informatique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, Julie et Sandrine qui vont venir nous parler euh, bah, de la communication digitale. Et puis, euh, tout à l'heure, on parlera même des euh, métiers de la fibre optique. Donc, euh, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce live. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, puisque, bah, euh, mesdames, vous êtes là et vous avez accepté gentiment de jouer le jeu, bah, de raconter un peu ce que c'est votre métier. Euh, et puis aussi de répondre aux, aux interrogations de ceux qui pourraient être intrigués, voudraient en savoir plus et peut-être, pourquoi pas, euh, bah, le pratiquer. Donc, bonjour à toutes les deux. Peut-être que je vais vous laisser... Euh, 100 euh, minutes pour vous dire qui, qui vous êtes. Mm -hmm. euh, donc, bonjour, euh, je m'appelle Sandrine. Je suis chargée de communication à Elixence France. Je voulais dire aussi merci au Moulin Digital de, de m'avoir invitée. Euh, Elixence France est une société qui produit et commercialise des huiles essentielles et autres extraits naturels pour les professionnels. C'est une société qui est basée à Heure. Et bonjour à tous. Donc, euh, moi, je suis Julie, je travaille chez Tout Simplement Digital. Euh, J'anime le pôle de Community Manager et nous chez Tout Simplement Digital en fait on répond aux besoins des TPE et des PME qui ont compris l'importance euh, du digital dans leur communication mais qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences en interne pour, euh, pour s'en occuper donc en fait, euh, on, fait euh, on publie sur les réseaux sociaux euh, à leur place pour eux. C'est vrai que lorsqu'il a fallu choisir pour cette semaine du numérique des métiers à mettre en avant, euh, les métiers de la communication digitale sont arrivés très très rapidement puisque aujourd'hui on le voit et puis euh, la situation actuelle montre euh, que ça se développe de plus en plus ça est devenu une nécessité que pour s'informer euh, de plus en plus de choses se passent directement en ligne euh, notamment euh, via les réseaux sociaux alors là on, on est en direct euh, sur l'un d'entre eux mais c'est vrai que euh, depuis euh, maintenant plus de dix ans il y a une véritable explosion des usages sur ces plateformes qui permettent d'échanger des contenus des photos des commentaires ça crée une véritable relation euh, de proximité et d'information. Et c'est vrai que le, les métiers de la communication digitale, ça a un rôle de porte-parole, de marque, d'entreprise. Vous parliez, euh, Sandrine, de votre entreprise, qui est Elixence, qui est basée à EUR. Toi, Julie, tu, tu en parles parce que pour le compte de tes clients, puisque vous êtes une agence qui externalise cette communication digitale. Et... Bah, en fait, euh, concrètement, la question c'est, euh, bah, aujourd'hui, euh, l'animation digitale, ça réclame un certain nombre de compétences et de savoir-faire, c'est devenu quelque chose qui est très pressant, ou en préparation on se disait que c'est qu'il euh, y a de plus en plus d'attentes par rapport à ça. Pourquoi c'est aussi essentiel aujourd'hui pour une entreprise, ou une association, ou une structure, d'avoir une, une présence euh, en ligne Laquelle de vous deux veut se lancer <rire> Alors, bah, parce que Internet euh, et euh, les réseaux sociaux et tout ce qui est lié, c'est vraiment devenu euh, un outil qu'on utilise euh, quotidiennement. Hein. On le voit avec l'usage du smartphone, on le voit avec euh, euh, l'importance que prend euh, Internet, par exemple, dans la presse. On est beaucoup maintenant à consulter des newsletters, euh, les abonnements, euh, le trafic, le référencement, tout ça a un impact très important aujourd'hui pour essayer de toucher la cible que l'on, donc les personnes, l'audience, que l'on souhaite toucher. Oui, moi, je, je voulais juste ajouter, si c'est pareil, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, on veut aller, bon, pas actuellement, mais au restaurant, on veut aller, je sais pas, chez un coiffeur, etc. Qu'est-ce qu'on fait en premier On va aller regarder sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve, les avis, etc., la localisation. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense aussi, pareil, la période... De dans laquelle on est actuellement, euh, on se rend compte que ben, comment on peut faire aujourd'hui pour garder un lien avec, euh, avec nos clients, pour continuer à nourrir en fait cette relation qu'on avait mis en place avant. Et ben, du coup, les réseaux sociaux euh, pallient un peu à, à tout ça et, et aident à garder, euh, garder ce lien. Oui, c'est vrai que là, à vous écouter toutes les deux, alors effectivement, toi Julie, tu es plutôt dans une posture d'externaliser dans une agence qui est vraiment centrée sur la communication digitale. Toi Sandrine, tu as un rôle qui est un petit peu doux puisque tu es en charge de la communication globale d'une du, entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, sur le fait que... Est-ce que le digital ajoute quelque chose de, à, à créer des spécificités dans la communication Puisque toi, Sandrine, tu ne fais pas que de la communication digitale. En quoi celle-ci rajoute quelque chose d'un petit peu différent euh, Pour moi, la communication digitale, c'est un outil à part entière. Euh, par exemple, il y a les relations presse. Euh, dans la communication, il peut y avoir euh, la communication interne, la communication externe, le marketing. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. C'est à la fois un outil parallèle et un outil qui vient euh, com en complémentaire de tout ça. Euh, bah, par exemple, on le voit là sur les salons avec euh, la crise sanitaire. En fait, il n'y a plus de salons euh, en dur et du coup, euh, c'est essentiellement des salons numériques. Et les entreprises qui ne sont pas euh, euh, très avancées euh, de, sur leur communication digitale prennent du retard euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, parce que du coup, le référencement, mmh. le positionnement sur Internet, le trafic du site Internet, si ça n'a pas été travaillé en amont, il euh, y a un retard qui est pris euh, euh, en termes de visibilité et d'importance pour les entreprises. Et euh, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce sont un peu les, les clients qui sont en attente Puisque, comme tu le disais, euh, euh, Julie, aujourd'hui, c'est compliqué d'interagir avec euh, une entreprise, avec une marque, euh, avec qui on a peut-être des habitudes et, et de la fidélité. Est-ce que... Euh, est-ce que finalement, il y a, une, il y a quelque chose d'un petit peu différent Est-ce que, est que finalement, on n'a pas pris aussi l'habitude d'interpeller une marque enfin, lorsqu'on veut réagir de manière positive ou négative hein, Mais euh, finalement, est-ce qu'on n'a pas pris cette habitude-là bah, Je pense que les clients, en effet, sont les véritables aussi acteurs. C'est eux qui, qui vraiment poussent à tout ça. On voit au niveau bah, des commentaires, euh, des interactions enfin, voilà, sur les réseaux. C'est eux en fait, qui, vont, qui vont vraiment animer Uh, animer, animer le réseau en question, uh, ils vont aller uh, chercher, uh, titiller entre guillemets la marque ou le, ou le commerce en question. Et, uh, et oui, je pense qu'il y a vraiment un, un lien qui se crée. Uh, il faut justement que les entreprises aujourd'hui arrivent à être uh, un, un peu le moteur de tout ça. Uh, et voilà, les clients sont là, ils sont présents, ils ont besoin d'avoir des infos, ils ont besoin d'avoir des contenus. Et il uh, faut que les entreprises uh, répondent présent, bon c'est ce qui se fait de plus en plus, mais euh, voilà je pense qu'on est vraiment dans un bon un bon mood oui, Je pense que c'est complètement ça, parce que c'est comme <rire> sur sur des salons en fait, si on est jamais si l'entreprise n'est jamais présente sur des salons, elle n'est pas visible, on n'entend en pas parler d'elle, et euh, sur le numérique c'est pareil en fait, si on fait pas sa place, qu'on n'est pas présent, euh, les clients vont créer des liens avec d'autres marques, euh, et donc du coup faut qu'on soit présent aussi et qu'on réponde et qu'on voilà, qu'on qu'on réponde à la demande du marché et à la visibilité, en fait. Et finalement, est-ce que le rôle, le métier de community manager, ce n'est pas de créer ce dialogue, cette relation, être justement l'interface entre bah, la communauté de, des clients et puis aussi, il euh, bah, y a quand même euh, des équipes, euh, un service, j'imagine, technique, euh, un service commercial, etc. Qu'est-ce qu que vous pourriez dire de ce rôle euh, de community manager Concrètement, pour vous, c'est quoi un CM ben, Moi, je dirais que euh, le CM, en fait, ça va être le porte-parole, ça va être la voix, moi je le prends toujours dans, dans mon métier, ça va être euh, la voix en fait, de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on va essayer de faire, euh, c'est de vulgariser en fait, euh, le métier, le rendre accessible à tous, parce que pour avoir euh, travaillé avec certains de mes clients, souvent, ils sont passionnés par euh, ce qu'ils font, ils ont ils sont dedans, ils baignent dedans, ils ont du mal un peu à, à, justement à, à en parler <rire> voilà, et à, à prendre leur recul nécessaire. Et en fait, nous, le fait d'externaliser de, euh, leur communication, euh, ça leur permet de, bah, justement, voilà, de vulgariser leur métier, vulga vulgariser leur savoir-faire et de, et de le rendre aussi euh, beaucoup plus accessible. Bah, dans ce cas-là, est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, comme on le disait en préparation, j'aimais bien de, de, de traducteur, c'est quelqu'un qui explique beaucoup. Euh, Est-ce qu'on on parle de la même façon, pour parler être un petit peu caricatural Moi, en fait, euh, bah, sur mes réseaux sociaux, j'ai des comptes perso. Euh, Est-ce que ça veut dire que je serais une bonne community manager Est-ce qu'on s'adresse de la même façon euh, Non, pas forcément, parce que justement, il y a un ton professionnel adopté, il y a des stratégies à avoir en termes de contenu. Euh, euh, voilà, c'est pas du tout la même façon. En fait, c'est le métier de communicant, mais mmh. adapté au numérique. Donc, euh, euh, il y a trois choses. Il y a la volonté de, de valoriser l'entreprise, ses produits et ses hommes. Donc, ça rentre dans une stratégie globale. Il y a la volonté de, de coordonner, parce qu'il faut coordonner les messages, avoir une organisation de son temps de parole. On ne peut pas euh, être présent euh, de manière aléatoire. Il faut qu'il y ait vraiment une stratégie de contenu. Euh, et il faut aussi s'adapter, s'adapter à son audience, s'adapter à son message, comme je lui en parlais. Donc, c'est vraiment un métier et... Euh, qui s'apprend euh, éventuellement sur le tas ou avec euh, une formation, mais euh, voilà. D'ailleurs, puisque vous me parliez d'adaptation, est-ce que euh, on parle de la même façon sur les différents supports Là, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, déjà, est-ce qu'on parle de la même façon sur tous les réseaux sociaux Et euh, est-ce qu'on est qu parle de la même manière aussi sur un site web, euh, sur des, des documents en ligne, euh, dans un webinaire Comment ça se passe alors non, on ne parle pas de la même façon. Par exemple, bah, pour donner un exemple concret, euh, sur les réseaux sociaux, on va plutôt être euh, court avec des mots percutants, avec un langage qui va être plus direct, euh, un peu plus parlé, disons-nous. Et euh, sur euh, du, un webinaire euh, ou sur euh, une, un article, là, on va réfléchir euh, en termes de, de stratégie de référencement, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à avoir des titres euh, pour, pour être bien référencés. On va avoir des contenus un peu plus longs avec certaines parties qu'on va valoriser. On va travailler les contenus qui sont d'abord en termes de résumé. Il y a toute une stratégie pour que la personne puisse lire en diagonale, mais aussi puisse lire en détail et avoir les contenus qui, qui l'intéressent et l'information qui passe de la meilleure manière possible. D'accord. Donc, en fait, là, moi, ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, Sandrine, c'est que il y a vraiment une stratégie en fonction de l'entreprise et de son objectif à atteindre. Ça, j'imagine que c'est quelque chose, euh, Julie, dans ton équipe euh, de cette agence de communication digitale, ça, ça doit être représenté une bonne partie de votre activité. Oui. Alors, en plus, nous, ce qui est euh, aussi, ce qui est qu assez important, c'est que euh, moi, je prends les réseaux sociaux comme un, un outil, c'est-à-dire qu'il y a une, strat, euh, une stratégie de communication au sein de chaque entreprise, et ensuite, nous, ça va être, euh, bah, on va leur amener des outils supplémentaires communiquer, donc c'est pour ça que c'est très important euh, avant de se lancer dans les réseaux sociaux et dans le community management de, de bien redéfinir la stratégie de communication, mm -hmm. le ton, comment, les, comment on veut s'adresser à, à mm -hmm. ses clients, comment on veut, enfin qu'est ce qu'on veut dire, donc ça c'est très important et je voulais rebondir aussi sur ce que disait euh, Sandrine, c'est euh, je pense que c'est, les réseaux sociaux en fait c'est une passerelle, c'est à dire que euh, on parlait de site internet, les sites internet on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va expliciter, euh, les réseaux sociaux, ce qu'on va essayer de faire, c'est de capter l'attention, essayer d'aller voilà, chercher un maximum de, de gens et de leur dire bah, « vous voulez en savoir plus sur mon métier, vous voulez me connaître, et bah, prenez contact, allez sur mon site internet, euh, etc. Et, » et, Oui, voilà, et en fait, l'idée, c'est qu'on a un message en fait, à transmettre, et après, on a des outils. Donc, dans les outils, effectivement, il y a les réseaux sociaux, le site internet, la newsletter, la publicité, les salons, on a voilà, des éditions, on a plein plein d'outils, et c'est comme ça qu'on construit la stratégie, en fait. D'accord. Et Julie, dans le vaste portefeuille de clients que vous avez, j'imagine qu'en fonction de, de l'entreprise et de sa stratégie, vous n'utilisez pas tous les réseaux sociaux ah Oui. En effet, on les adapte euh, bah, en fonction aussi de, de, de leurs cibles. Euh, par exemple, on a des réseaux sociaux aussi qui sont beaucoup plus à destination on va dire, des plus jeunes. Euh, on a, bah, nous, on est principal. Nos entreprises sont principalement sur présentes sur Facebook, sur euh, sur Link aussi évidemment. Et, euh, et après, si on veut travailler plus le côté la marque, euh, le produit, on va plus choisir des des réseaux comme euh, Instagram. Euh, voilà, on, on va vraiment faire varier et adapter en mmh. fonction de bah, voilà des cibles et puis de ce que de ce que l'entreprise veut dire et à qui elle s'adresse quoi. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que être community manager, c'est quand même avoir, si on parle d'outils, une vaste palette. On vient piocher dedans en fonction de la stratégie qu'on a définie pour euh, un client, pour soi-même, mais en tout cas, voilà, on, on s'adresse depuis quelque part. Ça veut dire que, euh, bah, alors, pardon, mais souvent la communication, on dit que c'est ce qui arrive à la fin. Puis, est-ce que c'est vraiment ça avec la communication digitale Est-ce que, est que finalement, c'est un métier qui est très solo ah non pas du tout, <rire> <pas du> tout. <rire> c'est comme la communication normale, ça s'anticipe, mm. ça se planifie, c'est de la même manière en fait. Donc vous êtes en lien étroit avec les équipes et puis toi j'imagine Julie avec tes clients. Finalement le dialogue il est avec la communauté, la communauté mais il est aussi beaucoup avec euh, les équipes derrière. C'est essentiel de, de créer vraiment un, une, une relation avec, avec le client. Euh, voilà, nous, je sais qu'on est en, en permanence en contact avec eux. Euh, ils, nous, ils nous délèguent la, la partie euh, community management, mais pour autant, euh, voilà, on les appelle régulièrement, on a des échanges avec eux. Eux, ils vont nous apporter beaucoup parce que c'est eux qui sont euh, bah, sur place, euh, c'est leur métier. Donc, en fait, ils vont nous transmettre un petit peu des, des choses qu'ils ont envie de mettre en avant. Et nous, bah, on les met en forme et euh, on essaye aussi de leur proposer des choses un peu qui changent et qui collent à, à ce que les gens veulent voir. Et voilà, et moi, en étant en interne, c'est la même démarche, mais... Euh... Je travaille beaucoup avec mon équipe. En fait, c'est eux qui sont capables de me dire les attentes euh, les plus pertinentes au niveau du, du client, ce qu'ils attendent de voir, euh, si euh, le message est bien clair, euh, sur est-ce euh, qu'il est, -ce qu est bien, formu bien formulé. Et moi, après, je, je travaille à, à remixer tout ça, à le rendre le plus euh, mmh. accessible, abordable, euh, voilà, impactant possible. Euh. Moi, ce que j'entends, c'est que vous faites vraiment appel à une gamme de connaissances plus quand même une gamme de compétences qui est assez étendue, parce qu'il faut être capable de créer de l'empathie, de créer du dialogue, d'être capable de comprendre les besoins des uns et des autres. Finalement, euh, ça pose la question de, de quelles sont les compétences un peu phares que vous identifiez dans ce rôle de community manager, sachant qu'effectivement, toutes les deux, vous êtes sur des métiers qui sont, qui sont connexes, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu des compétences et des grands invariants qu'on retrouve dans, ce, dans ces métiers-là euh, Alors, moi, je dis que dans la communication, on est souvent couteau suisse. Hein. Ouais, parce que, ouais. <rire> voilà. Et après, on est, plus, on est couteau suisse avec plus ou moins d'options suivant la taille de l'entreprise et le budget, en fait. Euh, donc, euh, bah, par exemple, pour ma part, euh, dans une PME, on va être beaucoup sur, de la, on va être sur la création de contenu et la diffusion. Donc, là, il y a une partie où il faut être créatif avec euh, la gestion des, des outils de la suite Adobe. Euh, il faut savoir rédiger, euh, éventuellement traduire, faire des photos, de la vidéo. Euh, mm -hmm. euh, il voilà, y, a, y a plein de, de compétences. Euh. Ouais, nous aussi, ce qu'on a pu euh, souvent euh, voir, c'est qu'un bon, community manager, faut qu il faut qu'il soit quand même créatif. Faut qu il faut qu'il ait euh, voilà, niveau rédactionnel, faut que ça soit ça, <rire> ça, ça, ça, quand même super fluide. <rire> et, euh, et quand on a fait, euh, la dernière fois qu'on a fait du recrutement, en fait, on, on s'est vraiment aperçu que... Bah, des personnes qui euh, sont vraiment des experts des réseaux sociaux, euh, on peut en trouver. Par contre, des personnes qui ont vraiment le côté euh, expertise des réseaux, plus la fibre bah, rédactionnelle, qui savent bien s'exprimer, mmh. qui ont le côté. La un plume peu cognitif, adaptée. Voilà. Mmh. Euh, ça, souvent, c'est plus dur à trouver. Donc, en fait, on va vraiment s'axer sur euh, voilà, quelqu'un qui a, un, qui a un bon, une, bonne, une belle plume. Euh, on va voilà, ça, va, ça va être important dans notre critère de sélection, parce que voilà, la technique, ça s'apprend. Mais, euh, mais ce côté-là, il euh, mmh. faut vraiment l'avoir euh, à la base. Bah, du coup, ça me permet de, de réagir par rapport aux, aux commentaires d'Emmanuel de, qui pose la question. Donc effectivement des compétences, mais qui se dit mais est-ce qu'il y a un cursus Est-ce que cette belle plume, on peut l'acquérir vous, vous, mesdames, est-ce que vous, vous êtes d'accord pour me dire de quel univers vous veniez auparavant <rire> euh, Alors. Euh, ben moi, j'ai fait de la communication, ça fait plus, plus de dix ans. Euh, j'ai travaillé dans un studio de films d'animation, ben, toujours dans la communication et dans le service public. Euh, et euh, alors, J'ai toujours fait charger de communication avec euh, plein d'aspects différents. Donc, euh, J'ai eu une spécialisation à un certains moments donnés, plus sur la publicité, le rédactionnel ou autre. Euh, mais euh, du coup, au niveau de la formation, j'ai une formation initiale en, fait, en école de communication. Euh, pour les personnes qui nous regardent et qui sont peut-être en volonté de, euh, de changer professionnellement, euh, c'est vrai qu'on est beaucoup plus crédible avec une, forme, une légitimité, avec une formation, mais ça peut être une formation euh, vers à la CCI par exemple, aller se renseigner sur des formations. Euh, et après, euh, comme dit Julie, il euh, y a quand même, euh, en tout cas pour le métier de community manager qui est en fait une part de ce que moi je peux faire dans, dans l'ensemble et plus une spécialité, il euh, faut quand même avoir une plume. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler de son côté. Euh, et apprendre euh, en, sur le tas, en fait. Hein. Et toi, Julie, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre sur le tas Alors, moi, je dis oui, un grand oui, parce que... Donc, moi, j'ai un parcours euh, qui n'est pas euh, enfin, un peu atypique, parce que j'étais dans le tourisme, j'ai été aussi euh, dans la communication. Euh, et puis, euh, j'ai travaillé dans la fonction publique pendant plusieurs années. Euh, et donc, l'expérience, chez tout simplement digital, ça va faire euh, trois ans. Que je, suis, je suis dans cette entreprise, donc c'était ma première expérience dans le privé et le métier de community manager. Alors oui, j'avais fait un petit peu de community management auparavant dans mes précédents postes, mais euh, je n'avais pas de formation de community manager. Quoi. Donc ça a été, euh, bah ouais, j'ai appris sur le tas, euh, je, me suis, euh, je me suis formée aussi, euh, j'ai beaucoup échangé avec, euh, avec plein de partenaires euh, et après voilà, je pense qu'il faut la fibre communication. Euh, il faut ce côté un peu ouais, communicante envie de se créatif envie de se envie d'apprendre envie de découvrir de nouvelles choses mais après voilà je pense que avec la volonté euh, c'est possible super mais du coup ça veut dire que c'est une entreprise qui t'a fait confiance oui et c'est peut-être aussi parce que... Il euh, y a toutes tes qualités personnelles, Julie. <rire> mais est-ce que c'est est -ce est un secteur qui, qui recrute Et, et est-ce qu'il recrute même à Valence en préparation, on s'est rendu compte que la majorité euh, des, des gens qui travaillent dans ce secteur d'activité qui grossit, grossit, c'est plutôt en Ile-de-France. La région Auvergne-en-Alpes est bien positionnée, mais est-ce qu'à Valence, on peut trouver du travail dans ce domaine Alors oui, je pense que c'est totalement le... Ou dans la Drôme, pardon <rire> C'est un métier, euh, bah ouais, c'est juste le, le commencement et que je pense que ça va vraiment, euh, vra vraiment exploser d'ici euh, quelques années. Et aussi quelque chose qui est, euh, que je voulais te dire et qui est dans, vraiment dans l'air du temps, euh, c'est le côté digital nomad qui se, qui se développe vraiment beaucoup. Et l'avantage du coup de ce métier de community manager, c'est qu'en en fait on a juste besoin d'un PC, d'une connexion internet, on peut travailler de partout. Donc, euh, c'est donc quand même, euh... On peut même avoir de la qualité de vie dans ce métier C'est génial, génial. <rire> Mais je pense que c'est vraiment l'opportunité en ce moment d'être community manager, parce que déjà y a, y a les formations commencent à se développer, mais c'est pas encore... Il euh, y a beaucoup de, de personnes qui embauchent sans avoir une formation community manager, ce qui est quand même compliqué en France si on n'a pas la formation exacte pour faire un métier. Peut-être que ça va changer dans les années à venir, d'ailleurs. Mmh. Euh, et euh, par contre, je pense qu'une formation initiale de stratégie de communication est mmh. quand même indispensable, mmh. comme on en a parlé. Ce n'est ouais. pas que les, les réseaux sociaux et savoir les gérer. Même si la jeune génération est très à l'aise avec ça, il y a quand même une stratégie derrière, donc avoir mmh. au moins les bases, apprendre au moins les bases. Moi, je pense que les personnes qui réagissent sur le Facebook n'ont pas de difficulté de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que moi, ce qui m'interroge là-dedans, c'est que on a vu. Donc, en, en préparant que, euh, d'après le blog du modérateur, il y a 60% des emplois dans ce secteur-là qui, maintenant, sont en CDI. Donc, c'est vraiment qu'il y a une recherche, qu'on cherche à fidéliser les talents. Comme tu le dis, Julie, il y a la possibilité d'avoir quand même une certaine qualité de vie. Est-ce qu'on on peut estimer que ce sont des jobs qui sont plutôt... Euh, enfin, il y a eu une époque, il y a dix ans, où on disait qu'être community manager, c'était être précaire. D'ailleurs, on disait modérateur de réseaux sociaux, c'était être précaire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Moi, je dirais, je dirais moins. Il y a aussi plus une légitimité sur le fait qu'avant, on a l'impression que community manager, on faisait une photo, on mettait ouais, un petit ça. poste, c'était un, un peu amusant, c'est un peu un jeu. C'est professionnalisé, voilà, tu ça, dirais. Exactement. Et c'est comme le métier d'influenceur, en fait. On commence à le prendre au sérieux. Jusqu'à présent, c'était juste des photos de vacances et des gens qui gagnent de l'argent sans travail derrière. Et je pense qu'il y a quand même... On commence à comprendre le travail qu'il y a derrière. Et en plus, les, les influenceurs communiquent plus sur ce qu'ils font, pourquoi, le, le, enfin, le, le qu'est-ce qu'il y a derrière l'image, en fait. Et du coup, je pense que le, le métier de community manager, ça, ça commence à prendre du sérieux. Puis tout le monde peut le voir, en fait. Hein, pour avoir de l'interaction, euh, il ne suffit pas de faire un petit poste Il y a un vrai hein. travail <rire> Mais du coup, peut-être que pour être bon ou doué dans, dans ce domaine-là, euh, il, il faut aimer ça, il faut retirer de la satisfaction, il faut, faut peut-être aussi avoir un, un engagement peut-être un peu plus poussé, puisque comme tu le disais, euh, Julie, porte-parole d'une structure, il faut peut-être aussi y adhérer. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas ça qui, euh, qui compte aussi beaucoup aujourd'hui Avoir des gens, tu le disais, des gens qui sont curieux, des gens qui sont ouverts ouais. Est-ce que, comment on pourrait caractériser un peu le, le profil idéal chez les CM Oui, je pense que c'est comme tout, c'est sûr, quand on aime son métier, ça se ressent. Euh, après, euh, notamment là, pour l'entreprise dans laquelle je, tra je travaille, c'est tout simplement digital, donc on fait du community management externalisé, on a euh, plus de 200 entreprises, du coup, en fait, j'ai l'impression de changer aussi de métier tous les jours et ça, c'est vraiment génial. Tu adhères au métier de tes clients C'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a même des fois où j'ai l'impression que, que, que je suis dans l'entreprise. Et, euh, et ça, je trouve que ce sentiment, euh, c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression de, bah, ouais, de, de, de changer de métier tous les jours. Un coup, je suis dans le BTP, un coup, je suis, euh, je suis euh, en, dans l'industrie, euh, en boulangerie. Voilà. Et du coup, c'est hyper enrichissant parce que j'apprends tous les jours. Euh, il faut vraiment. Euh, oui, je dis, on disait le côté créatif tout à l'heure et il faut vraiment euh, essayer de s'intéresser voilà, aux choses, aux, à nos interlocuteurs. Euh, parce que ce qui va être important aussi euh, avec le community management, c'est en fait de comprendre le métier et l'univers de son client mm -hmm. pour pouvoir justement se mettre à la place des personnes qui vont euh, bah, lire les postes et euh, essayer de trouver bah, comment les intéresser comment les animer, comment euh, voilà, comment trouver une interaction et faire que bah il y ait une transmission euh, à travers euh, à travers tout ça. Bah, est-ce finalement ce que tu dis rejoint un peu ce que la question de j'ai oublié son de pardon d'Emmanuel qui se dit mais du coup est-ce que on peut parler de la même façon un peu à tout le monde, tu as l'air de dire que non Non, il faut il faut vraiment capter euh, bah, capter voilà le ton du client, pour ça tout à l'heure je disais que les réseaux sociaux c'est des outils qui s'inscrit vraiment dans une stratégie de communication, c'est que l'entreprise voilà, va définir comment elle veut s'adresser euh, à, à ses cibles, euh, quelles sont aussi euh, ses motivations, le but, est-ce que c'est est, est -ce qu'ils euh, qu achètent davantage, est-ce que c'est euh, voilà, de communiquer, bah, de dire qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils mettent euh, voilà, il y a vraiment euh, des notions de team building, est-ce qu'ils ont envie de faire voir que voilà, c'est une équipe jeune et dynamique, est-ce que... Voilà, tout dépend ce qu'ils ont envie de travailler, et du coup, nous, on va vraiment s'adapter en fonction de, de la demande du client. Il faut que la stratégie d'entreprise, elle soit claire, quoi qu'il y ait ça. des objectifs, si on ne peut pas partir dans tous les sens. S'il n'y a pas de cohérence, c'est comme le reste de la communication, on n'est pas crédible, et on se dit, cette entreprise, elle ne sait pas où elle va, ça ne donne pas confiance, donc euh, il faut quand même qu'il y ait une, une ligne directrice. Et si je peux me permettre, Marie, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais sur la communication digitale, il y a aussi euh, la newsletter, voilà, il y a le, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait pour nous c'est évident, mais il y a aussi la newsletter, il y a euh, les articles de rédaction sur le site internet, il y a le référencement, il y a pas mal d'aspects à la communication digitale. Du coup, je ne sais pas si euh, à tout simplement digital, c'est aussi le cas, euh, ces réseaux sociaux et toute la communication digitale. Où... Alors on propose aussi des, des prestations et complémentaires, on fait aussi un peu de création graphique, de site internet, on propose des, des prestations web. Euh, parce que voilà, encore une fois, ça s'inscrit... Enfin, euh, on s'adresse principalement au TPE, au PME, et on essaye vraiment d'avoir de, des, des offres, des prestations qui s'adaptent en fait à toutes leurs toute leur demandes. Donc en fait, vous ne vous ennuyez pas. Ah, ah non, non c'est un métier <rire> captivant. Mais du coup, est-ce que cette notion de plaisir t'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure, Julie Est-ce que euh, qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction finalement, euh, si je vous demande, euh, c'est quoi une bonne journée pour vous Ça correspondrait à quoi concrètement euh, bah, D'avoir rempli les objectifs ou les avoir dépassés. Euh, donc ça peut être euh, en termes d'exemples de, concrets peut-être pour euh, <rire> pour ceux qui nous regardent. Ouais, euh, donc bah, ça va être euh, avoir planifié son contenu euh, sur son réseau social ou ses réseaux sociaux bien en amont, ça c'est très satisfaisant, euh, <rire> vu qu'on a des, des retours euh, suite à des relations presse ou euh, qu'on a finalisé des projets qui ont pris plusieurs mois, euh, que ce soit des nouvelles fonctionnalités sur le site internet ou euh, la dernière newsletter sur laquelle on a rédigé avec son équipe euh, et on, voilà, on a fait des recherches et c'était un travail euh, qui a pris du temps. Euh, donc ça, c'est très satisfaisant. Ouais, <rire> moi, je dirais euh, qu a quand on a proposé des postes à un client, des publications, euh, donc, parce qu'on définit toujours un calendrier éditorial euh, en amont, Et voilà une fois qu'on a identifié les thèmes, on va faire des propositions à notre client et le client, il faut quand même qu'il les valide. Donc quand il nous a validé plusieurs postes, déjà, on est bien content parce qu'on va pouvoir <rire> publier rentrer dans le vif du sujet. Euh, et moi, je, je dirais que les moments forts aussi de, de certaines journées, c'est... Euh, le, le, les moments brainstorming avec, euh, avec les équipes parce que là du coup euh, on met vraiment toutes nos compétences euh, enfin on essaye de vraiment de s'aider, de s'épauler, de trouver des thématiques du coup ça fuse dans tous les sens enfin, voilà c'est vraiment une explosion de créativité et ça du coup c'est super enrichissant bah, top, donc un métier d'émulation bon bah super bah, écoutez, euh, moi je pense que on va vous remercier. C'était super. Merci, merci Julie. Merci, merci Sandrine merci. pour tout ça. Euh, donc, on vous remercie d'avoir été en ligne, d'avoir suivi ce, ce live sur la communication digitale. À 15h30, si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur les métiers de la fibre optique. Un petit aparté si Julie et Sandrine, qui ont été super, vous ont donné envie de vous intéresser aux métiers de la communication digitale, on vous invite à regarder un. Un, une formation, une initiation sur Open Classroom. Si vous voulez, on vous mettra le lien euh, pour suivre euh, cette formation. Donc c'est 4 heures, si vous voulez découvrir, ça peut être une bonne façon de, de se lancer. Je voulais voir aussi avec vous, parce que je suis passée vite sur vos commentaires. Donc si on tourne la tête toutes les trois, c'est parce qu'il y a un écran sur lequel vous, êtes, euh, vous apparaissez. Est-ce un métier accessible en reconversion professionnelle La plupart des instituts de formation proposés par Pôle emploi se trouvent hors de la Drôme. Alors, est-ce que dans la Drôme, finalement, euh, à votre connaissance, hein, il est possible d'être formé Alors, il bah, y a des formations en numérique qui peuvent être très bien. Je pense qu'il faut se renseigner, euh, surtout avec, en ce moment, c'est bien adapté. Oui, euh... pareil, euh, on disait tout à l'heure aussi, via la CCI, oui. tu disais. Tout donc, à fait, euh... oui. Il y a des formations qui sont proposées. Et puis, euh, peut-être que... Le... On nous dit dans l'Oriate, le Moulin le Digital. Moulin digital. Bien sûr. Alors, effectivement, on... c'était terrible. On avait prévu de vous proposer de vous abonner à la chaîne YouTube du Moulin Digital parce qu'on a beaucoup de contenu et sur la communication digitale. Et puis aussi, si vous êtes en recherche d'emploi, euh, on a tout un tas de contenu sur comment euh, voilà, créer un profil LinkedIn, euh, le, le booster. Enfin, ouais, ça, mesdames, je ne vous apprends rien. Mais... Les formations sont super. C'est vrai que quand on recrute... Bah, si vous me permettez une toute petite rallonge, mesdames. Euh, si, si on recrute un community manager, est-ce qu'il convient d'avoir un profil LinkedIn qui, qui soit un peu costaud une... C'est indispensable. <rire> c'est une euh, preuve par les faits, c'est ça D'accord, bon, très bien. Et, et du coup, donc, euh, se former dans la Drôme, ça a l'air d'être jouable. On peut apprendre sur le tas Plutôt oui. Est-ce que c'est un métier enthousiasmant oui, complètement. Et en plus, on peut trouver du job. Bon, bah écoutez, euh, moi je crois que c'est parfait, ça donne envie. Merci beaucoup la communication digitale. <rire> merci tout le monde, merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, et puis à tout à l'heure, euh, à 3h30. Bye bye. Merci.